Déclaration de député. Député de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et d'aborder la question d'une entreprise innovante qui se joint à nous aujourd'hui. La plupart d'entre nous vont reconnaître le nom Azumi de plusieurs championnats et une, une émission de 38 ans de mettre en L'accent sur le meilleur sport récréatif, la pêche, les aquaculture ils sont là pour nous parler de la nouvelle industrie qu'ils permettent de faire croître. Ils utilisent des sites de carrière et qui améliorent l'environnement tout en bâtissant notre capacité de, se nourrir, de nous nourrir nous-mêmes. Ces poissons frais, c'est une protéine, une bonne protéine, qui est, et qui démontre qu'on peut faire pousser les choses de bonne santé ici. Et nous sommes tous invités à se joindre à, à la, aux frères Izumi pour profiter de ces mets qui sont produits ici en Ontario qui augmentent notre capacité de produire des mets ici, des aliments ici en Ontario. Je vous invite tous à venir à la salle 230 pour goûter et d'en de, apprendre plus concernant cette approche innovante. Merci. Déclaration de député. Député de Hamilton West, ancaster Dundas. Merci, M. le Président. J'ai eu l'honneur d'aller à l'ouverture de, du Hop Manor, qui est un lieu historique. Ça a été construit en 1855 par Isaac Buchanan, qui a représenté les... Il a été représentant à Hamilton avant la Confédération. C'est un endroit historique tel que le château d'Undern, qui était anciennement le le lieu de résidence pour l'arrière-grand-mère de la reine Camilla. Et on, aussi, on peut aller à un autre endroit, une brasserie qui a été bâtie en 1840, de prendre une bière qui a été bâtie à un endroit dans les années 1870 ou de rencontrer des gens au café d'Honesteak qui a été bâti en 1811. Et est, il y a un organisme qui accueille les gens pour les touristes et qui font des visites guidées pour euh, tous ces endroits historiques. Et je voudrais remercier toute l'organisation et les organisateurs qui ont donné du temps, surtout euh, l'historien Dan Noah, Richard Allen, Sean euh, Kyle et plusieurs autres, euh, les plusieurs bénévoles qui donnent leur temps pour honorer et euh, préserver, conserver ces immeubles historiques pour s'assurer qu'ils puissent continuer d'être en place pour euh, plusieurs générations. Merci pour tout ce que vous faites euh, à, dans ma circonscription de castle Dundas. Merci. Thank you. Merci. Déclaration de député. Député de Glengarry, Prescott Russell. Merci, hey! M. -merci, Monsieur le Président. C'est avec tristesse que je me lève en chambre ce matin pour... Euh, pour euh, pour vous dire qu'il y a une tragédie qui a eu lieu dans notre circonscription cette nuit, j'ai été réveillé ce matin par le président des Comtés-Unis de Prescott-Russell pour m'annoncer que euh, trois officiers de police ont répondu à un appel euh, domestique dans le, le village de Bourgette. Et, euh, il y a eu une fusillade et euh, un de ces policiers... a euh, et, et maintenant, et plus parmi nous, donc a perdu de la vie, euh, j'aimerais euh, dire que nos pensées euh, sont avec euh, les amis et la famille euh, de l'officier euh, Mueller, puis aussi euh, dire à nos premiers répondants... Que nous sommes là pour les aider, puis euh, que nous pensons à eux. Euh, pour une petite communauté comme euh, Bourgette, où est -ce il y a pratiquement euh, 500 habitants, ou euh, peut-être un peu plus, euh, c'est des choses qu'on ne s'attend pas. Puis euh, je dois dire que je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui euh, supporte les policiers, puis qui fait sûr qu y ait les outils pour venir en aide euh, pour le bon travail qu'ils font euh, à tous les jours. Donc, euh, pour cette raison, j'aimerais remercier tous les premiers répondants. Puis on pense à eux, puis euh, j'espère qu'ils vont avoir les ressources nécessaires euh, pour euh, passer par-dessus cet événement-là. Nos pensées sont avec les familles. Merci. Déclaration de député de Kiwetanung. Merci, M. le Président. Euh, bonjour. C'est la semaine des infirmiers et infirmières. Je voudrais parler des soins infirmiers dans le nord. Les travailleurs fédéraux qui travaillent dans des cliniques sont en crise. Ils travaillent des quarts de 24 heures et dans d'autres établissements dans des, des milliers de kilomètres de loin de leur famille. Je sais que ça, ils subissent un lourd fardeau pour leur santé mentale et leur santé physique. Une crise de santé a été exacerbée par ces conditions qui entraînent une souffrance inutile et des décès inutiles. Tous les paliers du gouvernement ont des responsabilités en vertu des traités au lieu de traiter des causes profondes de ce problème de rétention. Le gouvernement fédéral dépense des millions de dollars pour euh, la sous-traitance, pour euh, le travail, pour des agences de soins infirmiers euh, privés. Et on sait que la province de l'Ontario fait la même chose. Ça fait en sorte que les citoyens n'ont pas les euh, soins qu'ils méritent d'avoir. Et les infirmiers et infirmières travaillent de près avec les travailleurs de la santé. Ils on devrait doubler leur salaire. On ne peut pas continuer à accepter ce fait ce n'est pas normal. On doit améliorer la situation. Merci. Merci pour tout le travail que vous faites dans le Nord. Merci. Déclaration de député. Député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis très content de pouvoir reconnaître des accomplissements des entreprises innovantes et des entrepreneurs au prix de euh, cérémonie du 20e anniversaire pour, qui a été célébré par la Chambre de commerce et le Club Rotary d'Oakville West. Je voudrais reconnaître les récipiendaires des prix du prix RBC le constructeur Bell, O'Connor McCain, Anna, le bien-être pour le corps, l'entrepreneur le, de l'année Cogeco. Les partenaires Henderson, les, les entreprises de moyenne taille, le prix du tourisme Oakville, l'organisme non lucratif CN, les ressources médiatiques, le prix, le Monde du soccer, le, le prix KPMG pour les petites entreprises, les professionnels, les professionnels de l'année, et l'icône euh, entrepreneuriale euh, d'Oakville. Merci et félicitations encore une fois à tous les récipiendaires de ces prix. Votre passion et votre dévouement envers les e-commerce e et notre communauté est inspirant. Merci. Déclaration de député, député de Ottawa West nippian Merci, Monsieur le Président. Alors qu'on célèbre la semaine des infirmières, je voudrais remercier toutes les infirmières d'Ottawa-Ouest et partout en Ontario, ce qui comprend les infirmières de, du local ONA et 84 de l'hôpital Queensway et du CSFP. Leur dévouement et leur engagement vers les soins aux, aux patients nous ont appuyés tout, lors des périodes très difficiles très tristes durant les dernières années. Et ils ont fait tout ce très bon travail, en dépit des conditions très difficiles dans lesquelles ils ont dû travailler et le manque de respect euh, qui a été démontré par ce gouvernement. Un grand remerciement pour tout le travail, très bon travail que vous faites et vous, que vous continuez de faire maintenant. On doit être là pour vous appuyer. Le gouvernement doit négocier une bonne entente a arrêté d'interjeter appel de la décision des tribunaux sur le projet de loi 124 et d'arrêter la privatisation qui attire les infirmiers et infirmières et qui fait en sorte qu'il y a une pénurie des travailleurs dans les hôpitaux et il y a une longue liste de patients frustrés. Et d'arrêter de mettre fin aux agences de placement qui se concentrent sur les profits des investisseurs et traitent injustement leurs travailleurs. Et le gouvernement doit démontrer le respect envers les infirmiers et infirmières pour que vous puissiez continuer de faire le travail que vous aimez faire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Kitchener Sud-Hespeler. Merci, Monsieur le Président. J'avais un sujet que je voulais discuter, et ensuite j'ai découvert qu'on vient de perdre un autre agent de police, Eric Mueller, alors qu'il a exercé ses fonctions. Et j'ai pensé de, de parler, de, de rester debout ici, sans parole. Mais ce que je voulais dire aux agents de police et leurs amis et leurs membres de la famille, à quel point je suis désolé. J'ai été conjointe d'un agent de police pendant une longue période de temps et on, nous étions ensemble durant euh, la fusillade en Nouvelle-Écosse. Il n'était même pas un agent de patrouille, mais il était dans les enquêteurs. Il ne répondait pas aux appels directement. Mais après cette période, j'ai fait face à, à ces crises de panique lorsque je l'appelais et, et qu'il ne répondait pas immédiatement à son téléphone et j'avais peur qu'il était mort, même si... La plupart des meurtres n'avaient même pas eu lieu à l'époque. Tout ça pour dire que je comprends d'une certaine façon ce que subit la famille des agents lorsqu'ils ont à dire... À eux. Adieu, au revoir le matin et ne sachant pas si la personne va revenir en sécurité le soir, je vais continuer de militer pour ces familles. Et je voudrais continuer d'exprimer à quel point je suis désolé pour tous ces agents et leurs membres de la famille et leurs amis. Déclaration Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation auprès de la maladie du de, de Lyme, et c'est l'occasion pour sensibiliser la population à savoir comment éviter cette maladie, la maladie du Lyme. Et, et je voudrais continuer de, de remercier tous les organismes qui continuent d'améliorer la vie des gens qui sont aux prises avec cette maladie. Rosanna McDonnell et l'organisme Magnota, ainsi que le docteur Gallant Wills avec l'Université Guelph, ils militent tous pour plus de ressources pour les patients aux prises avec la maladie de Lyme. C'est une maladie qui continue de, de croître en, dans notre province. C'est une infection bactérienne liée aux puces et il y a un nombre croissant de personnes qui contractent la maladie et si ce n'est pas traité, ça peut en, développer d'autres maladies encore euh, des, des dégénératives, immunitaires. Les patients continuent de souffrir, l'Ontario doit continuer d'en de, faire plus pour ceux qui ont reçu un diagnostic et d'éviter la propagation de la maladie. J'encourage le gouvernement de s'attaquer à cette maladie et en mettant en œuvre les 10 recommandations de, du rapport de 2018 sur le, la, le groupe de travail concernant la, la maladie de Lyme. Et je, je vous encourage tous de prendre une bouchée d'une Lyme. Sur les terrains de Queen's Park, juste après la période des questions orales. Merci. Déclaration de député, député de Windsor-Tecumseh. Merci, euh, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui avec fierté pour continuer une tradition de la, de la semaine des de soins infirmiers que j'ai appris euh, de, euh, de l'ancien député, euh, Monsieur Hadfield, pour le prix de, des soins infirmiers de Mary Cunningham. Elle a servi pour et fait partie de notre équipe des soins intensifs de notre campus Wallette depuis 1990. Elle a été mentorat pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec elle. Elle a développé des normes provinciales pour les soins infirmiers et pour des programmes de formation. Et elle continue de euh, travailler pour améliorer la vie de ses patients et de continuer d'améliorer les soins offerts par les infirmiers et infirmières. La famille Fairley et l'organisme des soins infirmiers de Windsor l'ont choisi pour lui donner un prix Lois a servi en étant directrice de, de l'Association des soins infirmiers ainsi que de, de, de siéger sur le conseil consultatif de Windsor et Fairley a démontré que euh, des personnes extraordinaires travaillent dans les soins infirmiers et ce fut euh, extraordinaire qu'elles puissent recevoir ce prix. Merci, Mary, pour tout votre service à Windsor et dans toute la province de l'Ontario. Member statements. De so Merci, M. le Président. Je souhaite véritablement remercier tous les collègues qui ont mentionné la semaine des services d'infirmerie. Alors, Monsieur le Président, cette semaine, oui, c'est la semaine nationale des services d'infirmerie pour reconnaître et célébrer les contributions précieuses des infirmiers, des infirmiers autorisés, des étudiants en infirmerie chaque jour à notre système de santé. Les infirmiers sont notre avenu avenir. Et il, on peut montrer, justement, pendant les événements de cette semaine, les rôles importants de tous les infirmiers. Et en tant qu'infirmière autorisée moi-même, je reconnais la, les contributions précieuses des infirmiers et des infirmières dans notre province. Elles donnent véritablement un, de la dignité à nos patients et elles montrent une grande compassion. Les infirmiers ont vécu des défis très importants et continuent de pouvoir aller de l'avant dans ces situations difficiles. Nous devons investir pour la réussite des étudiants en service d'infirmerie et c'est exactement ce que fait notre gouvernement. Notre programme permet avec le programme Apprendre et rester dans l'endroit où on a étudié la possibilité de pouvoir accéder à un travail et de pouvoir faire en sorte que les lieux qui n'ont pas suffisamment de personnel, de pouvoir maintenir des, du personnel. Grâce à ce programme, nous avons 30 000 personnes en plus qui ont maintenant la possibilité d'accéder aux, euh, aux formations dans les services d'infirmerie. Alors, merci à tous pour ces célébrations concernant la semaine des services d'infirmerie. Merci. Cela met fin aux déclarations de députés pour ce matin.